Bonjour, je m'appelle Arnaud Soumet, je suis ingénieur et chez Talent, je travaille comme consultant depuis 8 ans où j'aide la SNCF à mener à bien ses projets informatiques. La communauté climat et écologie de Talent, c'est un collectif de collaborateurs unis par une conviction forte. Face à l'urgence écologique, Talent doit s'engager pour agir et réduire son empreinte écologique et notamment réduire les émissions de gaz à effet de serre dont dépend notre activité. Pourquoi chez Talent Parce que c'est notre entreprise et que c'est une façon pour nous de donner un sens en alignant nos convictions et notre travail au quotidien. Et puis parce que Talent, en tant que cabinet de conseil spécialiste du numérique, a une grande influence et peut aider ses clients aussi à accélérer leur transition. 2022, la Communauté Climat et Écologie va agir sur quatre axes. Le premier, c'est créer une dynamique collective dans l'entreprise en mobilisant toutes les équipes, toutes les agences localement avec des animateurs locaux. Ensuite, former nos collaborateurs en leur donnant une sensibilisation et de nouvelles compétences sur le changement climatique, la sobriété numérique et le numérique écologique ou Green IT pour l'intégrer à nos métiers. En troisième, c'est réduire notre empreinte écologique, mesurer nos émissions de gaz à effet de serre et euh, les réduire drastiquement dès 7 année. Et enfin, développer et commercialiser une première offre liée au numérique écologique, soit dédiée, soit qui viendrait enrichir certaines de nos offres existantes. Pour s'engager dans la communauté climat et écologie, la première étape, c'est de participer à une sensibilisation chez talent comme la fresque du climat pour se doter des notions essentielles et ensuite rencontrer un membre de la communauté pour comprendre son fonctionnement choisir une initiative ou en proposer une nouvelle sur laquelle le collaborateur peut s'engager en parler avec son manager pour intégrer ça dans son objectif de progression personnelle et puis ensuite surtout se lancer et passer à l'action